Bonjour, nous sommes à la siège de Odes, euh, Organisation démocratique d'enseignants du Sénégal à Louga. On va faire un entretien à un camarade euh, de ce syndicat-là. Lui-même, il va se présenter. Après, on va commencer avec les questions. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez, si vous pouvez, vous présenter Effectivement, euh, je suis Suleiman Djen, secrétaire général euh, d'un syndicat apolitique dénommé Organisation démocratique des enseignants du Sénégal, ODS en signe. Et où est-ce que vous travaillez Je suis directeur d'école à Lula, précisément à Lougouk, au village de Lougouk. Ça fait combien d'années que vous êtes parti de l'école publique J'en suis à ma 11e année, dans l'enseignement. Et quelle est votre situation actuelle Vous êtes contractuel ou fonctionnaire Une question délicate. Officieusement, officieusement je suis oui. fonctionnaire et officiellement je suis contractuel. Vous pouvez expliquer un peu pour les allez, personnes allez. qui allez. ne sont pas sénégalais, Au Au sénégalais. Depuis deux minutes, j'ai mon examen professionnel, le CAP, Certificat d'aptitude Pédagogique. Depuis deux minutes. Mais jusqu'en 2016, je suis maître contracteur. Je perçois le salaire de contracteur. C'est pourquoi je dis qu'officieusement, je suis euh, fonctionnaire, officiellement, je suis maître contracteur. Très oui, bien, merci. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'actuelle la, situation de l'éducation dans votre pays, au Sénégal bon, La situation de l'éducation au Sénégal, nous pensons qu'elle est vraiment. Carabineuse, pour ne pas dire regrettable, parce que c'est la confusion totale au niveau de l'éducation. Euh, depuis quand vous êtes en grève Nous sommes en grève depuis 2012, mais avec euh, l'avènement du second régime de l'alternance, nous avons suspendu le montant pour permettre aux régimes en place de s'installer. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça c'est six mois après 2012. Six mois après 2012, six mois après mars 2012. Uh -huh. Parce que le second, la seconde alternance a eu lieu le 25 mars 2012. Six mois après, septembre nous avons 2012. Un moment de grâce à ce régime-là. Uh -huh. mm -hmm. Pour lui permettre de s'approprier de certains dossiers c'est véritablement la grève a en 2013. Mm -hmm. Et quels étaient les, les motifs ou les causes de, de ces grèves-là Les motifs de ces grèves-là, on, on peut les résumer en un seul point, comme pour dire que c'est le respect des accords de février 2014. Vous pouvez nous expliquer ces accords, s'il vous plaît Très bien. Pour ces accords, il y avait la validation qu'aux deux tiers des maîtres contractuels, des vacataires et des volontaires de l'éducation. Va euh, validation plus alignement et rappel. Il y avait aussi la mise en solde des actes issus de l'opération pour le point, parce qu'on avait initié une, une opération opération pour le point. C'était pour mettre fin à cette lenteur administrative, dans la délivrance des actes des arrêtés d'admission définitive. Il y a aussi le paiement des rappels d'intégration. Et l'alignement, d'avancement également. Il y a également la formation diplômante des instituts adjoints et d'autres corps comme des professeurs, de philosophie, et d'autres spécialités. Ensuite, il y a l'accélération du prêt d'MC. Le prêt d'MC, c'est la direction du crédit et de la monnaie. de la monnaie et du crédit d'MC, c'est un montant que l'État euh, donne aux fonctionnaires pour lui permettre de se trouver un toit au moins. On demande à tous les la logements. Il y a également la gestion démocratique du personnel. Ok. Et maintenant vous êtes encore en grève. Nous sommes toujours en grève. Oui. Mm -hmm. Et Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement Les mêmes mesures Parce que vous n'avez pas encore rien euh, acquis dans vos demandes Si, pour ne pas être juste nous, nous, nous dirons que nous avons quelques acquis. Mais seulement nous pensons que ces acquis euh, du gouvernement, au regard de, de nombreuses attentes, sont plus ou moins insuffisants. Le gouvernement a fait des, des efforts. Le gouvernement a consenti des efforts. Mais nous pensons que ces efforts sont insuffisants. Euh, et quelles sont les mesures que, que le gouvernement a prises oui, pour, pour ces mesures, le gouvernement a envisagé, après la loi de finances de d'octroyer une enveloppe de 16 milliards au DMC pour le budget de 2016. Il a également. Euh, envisagé de mettre 12 milliards de rappels pour la formation diplomate, le gouvernement a promis d'augmenter le nombre de formés. Et pour la validation maintenant, quelques 16 000 dossiers sont en train d'être traités sur les 21 mai, avec quelques cas de rejet. Pour les mises en solde, le gouvernement avait prévu 1 000 mises en solde pour les mois d'avril, mais et juin. Chaque mois, en raison de 1000 mises en par mois. Mais à partir de juin, le gouvernement va revoir ce quota à la baisse avec 765 par mois. Bon, Jusqu'à présent, nous pensons que c'est une goutte d'eau dans la main. Mm -hmm. oui. eh, on avait entendu que eh, le gouvernement a fait des pensions sur les salaires mm -hmm. eh, des derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ces questions-là Effectivement. Le gouvernement a ponctionné les salaires de certains enseignants. Mais, je vous dis dès maintenant que cette ponction a été faite de manière unilatérale, avec un abus de pouvoir. Parce que la cour de saisissable n'a pas du tout été respectée. Certains enseignants ont vu le salaire ponctionné de 100 et quelques mille d'autres de 80 et quelques On ignore vraiment les raisons, les bases sur lesquelles les salaires ont été ponctionnés. Parce qu'il y a une Pour Par exemple, tant tel, tel, tel, tel, tel de on doit couper tant, mais ça n'a pas été du tout cest Ça veut dire qu'on a mis le pouvoir. C'est des fonctions abusives à la limite. Et aussi, on a entendu qu'il y a quelques réquisitions de la partie de la, de la police dans les centres aux profs. Euh, Est-ce que ça c'est vrai? Comment il s'est passé? C'est vrai que là, vous me, permet, vous me permettrez de faire un rebondissement sur la situation syndicale au niveau euh, national, par exemple. Ça veut dire qu'au niveau des syndicats, il y a un émiettement qui fait que les intérêts parfois ne sont pas réunis. Les réquisitions concernent pour la plupart du temps les collègues qui, qui servent dans les collèges de lycée. Il y a les syndicats de l'élémentaire. Nous, nous sommes un syndicat de l'élémentaire. Nous sommes dans le cadre du FUS, un Unitaire des Syndicats de l'enseignement. Mais il y a l'autre cas qui est le CIEMS et le CIEMSEN. Là, c'est le syndicat qui groupe des collègues du moins secondaire. Mais ces fonctions concernent la plupart du temps, je ne dis pas que pour l'élémentaire il n'y a pas eu de fonctions, mais pour la plupart du temps, ces réquisitions concernent les collègues du moins secondaire parce qu'ils ont refusé de donner l'aide aux élèves à l'administration. Et le gouvernement a procédé à des réquisitions par le biais de la gendarmerie ou de la police. La police ou de la gendarmerie descend au niveau des écoles et donne des réquisitions aux collègues. Certains ont catégoriquement refusé. Mais nous pensons que les réquisitions n'ont fait qu'envolimer la situation. Parce que de mémoire d'enseignants, on ne se servait de réquisitions que pour obliger les enseignants à faire certaines tâches, par exemple les élections. Pendant les élections, on réquisitionne les enseignants. Ce sont les enseignants qui sont les présidents de bureau de vote, secrétaire et assisté, Mais de mémoire d'enseignant, on ne se souvient pas de réquisition pour donner des noms. Nous pensons que c'est vraiment... C'est-à-dire que peut-être c'est la première fois dans l'histoire... Dans l'histoire, en tout cas, de mémoire d'enseignant mm -hmm. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu de réquisition pour demander à des enseignants de donner des noms. Les réquisitions, c'est pour effectuer une tâche bien déterminée, comme les élections. Quelle a été la réaction des syndicats à cédé, monsieur, la, les pensions de salaire et la réquisition Je vous ai dit, ces réquisitions et ces perquisitions et ces euh, réquisitions n'ont fait qu'en venir la situation. C'est-à-dire que ces modules sont venus jeter de nul sur le feu. Et les enseignants se sont sentis plus que jamais le vigore et déterminés à aller jusqu'au bout. Mmh. Et, on a entendu récemment que le gouvernement a donné un ultimatum aux profs, surtout de la secondaire et du lycée, que ça sera le lundi 13. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la demande du gouvernement et votre position comme syndicat bon, Nous avons pensé qu'après l'ultimatum fixé par le gouvernement pour lundi, nous avons estimé que c'est une mesure qui vraiment n'honore pas l'image même du Sénégal au niveau international. Parce que nous pensons que la discorde n'existe pas en l'absence de guerre. Au lieu de procéder à des radiations ou des licenciements, le gouvernement devrait inviter les enseignants autour du temps. Parce que les enseignants aussi ont respecté, ont été assez patients. Ils ont respecté les différentes procédures. Nous avions déposé des préavis de grève. Nous avions alerté l'opinion. On a tenu beaucoup de rencontres avec euh, le Haut Conseil du dialogue social, avec euh, les parents d'élèves, tout ça. C'est un conseil qui regroupe parents d'élèves, imams, tout ça. C'est juste pour apaiser l'attention. Mais le gouvernement campe sur sa position. Avant de, avant de menacer, il faut au moins reconnaître connaître, sa le connaître que tout, tout, toutes les réclamations des enseignants sont légitimes. Parce que les enseignants, encore une fois, il faut le dire. Il ne demande pas au gouvernement de faire des efforts, mais nous réclamons notre dû au gouvernement. C'est des milliards que l'État doit aux enseignants. Des enseignants qui attendent depuis 10 ans d'être reclassés, qui attendent depuis 10 ans d'être rappelés. C'est ça. Et nous pensons que cette mesure ne fait qu'envermer la situation. Si l'on sait qu'avec ce régime-là, vraiment, il est déplorable, ce régime ne fait pas de l'éducation une priorité. Ce régime ne fait pas de l'éducation une priorité. Et je pense que actuellement avec cette, cette mesure visant à licencier des enseignants, tous les enseignants, toute obéissance syndicale confondue, devrait comme un seul homme se lever et observer une semaine de grève totale. Et même si le gouvernement fait dans sa position, quitte à ce qu voit comme des exemples. Et dans ces moment, ce moment actuel aussi compliqué, quelles sont vos perspectives comme syndicalistes Bon, nous ne pouvons que... Nous ne pouvons qu'attendre euh, qu la décision des, du sommet parce que déjà nos leaders au niveau national, les différents secrétaires généraux au niveau national sont en train de se concerter pour voir quelle euh, suite donner à cette mouvement draconienne de la part du gouvernement. Mais en toute sincérité, je vous dis en toute sincérité, en tant qu'enseignant et syndicaliste, je pense que tous les syndicats tous les enseignants devraient comme un seul se lever et dénoncer et fustiger cette attitude. Parce que si, si on y prend garde, ce sera la mort du syndicat au Sénégal. Du syndicalisme au Sénégal. Et pour finir, mm -hmm. euh, est-ce que vous êtes au courant de l'opinion de la population, c'est-à-dire des élèves, des parents, des familles oui, ça nous en sommes très conscients. Parce que nous, nous les enseignants, avant d'être enseignants, nous avons été pères de famille. Ça, beaucoup de gens le perdent de vue. Nous sommes des enseignants, des pères de famille, des responsables. Mais pour l'attitude des populations, je pense que les avis sont partagés. Si d'autres soutiennent que les enseignants sont dans le droit et pointent du doigt l'État, d'autres par contre, euh, pour l'avenir de leurs enfants. Dire à Et la situation, elle, est, elle, est, elle, est, elle ne date pas d'aujourd'hui. Moi qui vous parle, j'ai obtenu le bac en 1997, il y a 19 ans. En ce moment, il y avait une grève de 5 mois. Le bac général a été fait le 3 septembre. Ça veut dire que la situation ne date pas d'aujourd'hui. Tous les régimes qui sont soutenus au Sénégal un, euh, en, en, en, en, en, en, en quelque sorte. Banaliser l'éducation, entre guillemets, on fait de l'éducation, on va faire de l'éducation, une priorité. Moi, j'ai obtenu le bac en septembre et alors qu'il y avait une grève de février à juin, février, mars, avril, mai, juin, cinq mois de grève. À l'époque, on a voulu organiser une session pour les privés qui fonctionnaient en juin, et une autre session pour le public qui était en grève en octobre. Et nous nous étions battus pour dire qu'il y aura une session unique. Et la session unique a eu lieu le 3 septembre 1997. Ça veut dire que la situation ne donne pas deux On pourrait remercier beaucoup merci vos explications parce qu'on pense qu'à partir de votre clarité, on peut, on peut expliquer à nos camarades de îles canary la situation de nos camarades et enseignants au Sénégal. Et surtout, on vous encourage dans la lutte. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.